Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'épisode 3, des sentiments qu'on a eu mais on va surtout parler de tout ce qui se passe autour de cette euh, hype ou euh, non hype de euh, Obi-Wan Kenobi, allez c'est parti voilà, bon, alors, euh, ça va être un peu brouillon, ça va être un peu euh, dans tous les sens, mais vous avez l'habitude. Euh, je vais pas vous parler de l'épisode, parce que euh, bah, j'ai compris une chose, euh, que certains n'ont pas compris, mais on y reviendra, c'est que je suis pas critique euh, de cinéma, euh, et qu'en en fait normalement je fais les vidéos dans un seul et unique objectif, c'est de partager avec vous euh, des émotions autour de l'univers qui m'est cher. Euh, J'avais pris des notes pendant, euh, pendant que je regardais l'épisode, puis j'ai arrêté de le faire, parce que je trouvais que ça n'avait pas trop de sens. Donc en fait, dans ce Despencha, je vous parlerai pas euh, de mon Pousseau, euh, et de ces paysages ultra euh, cheap, en mode on n'a pas de fric, euh, donc euh, bah, on va tourner au Mexique ou dans le Nevada... Euh, comme ça, ça fait moins cher et puis ça fera toujours à peu près une planète une planète jamais vue. Euh, je vous parlerai pas des effets spéciaux qu'ils ont calqués sur le paysage qui sont absolument dégueulasses. Je vous parlerai pas des effets spéciaux qu'il y a également pour euh, euh, les, euh, les inquisiteurs qui sont pas très clean. Je vous parlerai surtout pas... De la musique, et notamment du thème qui a été utilisé quand on voyait les Inquisiteurs qui étaient juste euh, ignobles. Euh, je vous parlerai pas euh, non plus euh, du système minier. Euh, on n'abordera pas euh, Frick, euh, l'espèce de personnage taupe là, euh, qui était euh, plutôt sympa. Euh, malheureusement. Euh, je n'aborderai pas dans cette vidéo non plus euh, la position assez particulière de ce personnage euh, par rapport à l'Empire, parce que ben euh, il vous suffit de vous lire Étoile Perdue, qui est un roman mais qui est également disponible en manga. Et puis comme je traiterai de ce sujet sur le fait qu'on peut avoir euh, comment dire accueilli l'Empire avec finalement une certaine forme de joie et de validation au premier abord on en parlera quand on parlera de ce manga donc j'en parlerai pas aujourd'hui, je parlerai pas du fait que pour moi on commence à avoir des prémices avec Leia de naissance de la force je parlerai pas de l'info comme quoi Biwan Kenobi aurait peut-être un frère en tout cas il se souvient en avoir eu un c'est intéressant ça, il y a plein de choses à faire avec ça. Euh, voilà. Euh, alors de quoi je vais de quoi je vais vous parler. En fait, je me suis rendu compte après la sortie du premier et du deuxième épisode qu'il y avait tout un espèce d'ensemble de pluie de merde qui était tombée une fois de plus sur cette série plus de merde à laquelle à une époque, moi j'ai profondément participé, puisque j'ai été très critique sur Mandalorien, sur certaines, certains, certains acteurs, certaines actrices de Mandalorien, et encore plus euh, sur euh, Book of Boba Fett. Euh, et donc à l'issue de, ce, de cet épisode 1, de cet épisode 2, je suis allé voir les critiques et je suis tombé sur des trucs totalement euh, caricatural en fait des espèces de clowns euh, qui, euh, qui en plus assumaient leurs propos. Donc en chiant sur Obi-Wan Kenobi, hein, bien entendu, en violait leur enfance, euh, c'était de la merde, il euh, n'y avait rien à en retirer, ça a duré 8 minutes, pendant 8 minutes, la seule argumentation c'est que c'était de la merde. Euh, et, euh, et surtout ce qui m'avait choqué euh, dans cette vidéo, c'est que le mec l'a commencé en disant... Euh, bah, bah, je me suis dépêché de la faire, parce qu'en fait, quand on les fait vite et qu'on est les premiers à les faire, ça fait des vues. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, et ça m'a vraiment saoulé, et je trouve que ça fait partie d'un espèce d'éventail de, de, de choses qui se passent autour de la licence Star Wars. C'est-à-dire qu'à une époque, la licence Star Wars était bankable, parce que c'était l'univers préféré de tout le monde, et maintenant, ce qui est bankable, c'est euh, le Star Wars bashing, et il faut être le premier à faire du Star Wars bashing. Peu importe comment on le fait. Euh, peu importe euh, l'intérêt euh, de le faire, on le fait parce que si on est le premier à le faire, ça fait des vues et ça franchement, mais profondément ça m'a cassé les couilles, alors je vais peut-être me je veux me battre avec personne et je veux m'engueuler avec personne euh, j'ai envie d'aimer tout le monde et j'ai envie de ne pas faire de drama et pas de faire de jugement sur les gens qui n'aiment pas la série, c'est pas ce que je suis en train de faire euh, mais les mecs qui font des vidéos faire des vues, pour faire des vues, qui le disent, et qui pour se faire, vous disent pendant 8 minutes, j'ai pas aimé, c'était nul à chier, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter. quoi. Alors, oui, vous pouvez l'écrire en commentaire, je l'ai fait, mais j'ai arrêté de le faire. Je prends deux exemples, et je reviendrai plus là-dessus. Bad Batch, on a pris le temps de regarder, moi j'ai compris que ça décollait pas, j'ai compris que de toute évidence j'étais pas la cible, on va dire ça, et j'ai pas dépenché Bad Batch. Je m'interdis pas de dépencher la saison 2, si elle est bien, mais pour l'instant la saison 1 je l'ai pas traitée parce que je trouvais ça pas intéressant. Le Book of Boba Fett, on l'a fait parce que c'était du live et qu'on a dit que les dépenchages, on les faisait pour les lives, on a essayé d'aller au bout, on n'est pas allé au bout, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est moi qui ai pas voulu aller au bout, je le redis, je l'ai dit dans la vidéo précédente. L'équipe n'a pas du tout aimé le fait qu'on n'aille pas au bout. Parce qu'il part du principe que quand on commence quelque chose, on va au bout. Mais moi, je n'avais pas envie de faire du Star Wars bashing pour faire du Star Wars bashing. J'avais rien à dire sur cet épisode. Donc, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Et franchement, j'ai rien à attendre de qui que ce soit. j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Mais il y a un moment, si vous n'aimez pas un truc, bah, vous le regardez pas. quoi. Et ne venez pas me sortir les boucliers de la vertu... De, euh, du droit à euh, faire une analyse du droit à faire une critique pourquoi je dis ça parce qu'en fait je pense que euh, là ils vont s'en donner encore à cœur joie avec cet épisode 3 c'est à dire que cet épisode 3 j'entends déjà euh, les mecs débarquer en disant, oh là là, c'est une catastrophe, euh, ça s'est jamais passé comme ça, mais comment ils peuvent faire ceci, comment ils peuvent faire cela, la musique est dégueulasse, les plans sont dégueulasses, c'est tourné avec le cul, et puis de toute façon, Obi-Wan Kenobi, il a jamais revu Dark Vador avant l'épisode 4, enfin voilà, il va y avoir une liste comme ça, à pré-vers, de tout ce qui n'est pas possible, de tout ce qui n'est pas canon, de tout ce qui n'est pas cohérent. Je vais reprendre quelque chose que je dis dans une vidéo d'avant. On s'en bat les couilles. Enfin, il y a un moment, on s'en bat les couilles. Moi, en ce moment, je lis énormément euh, de comics. Euh, je sors, de, euh, je sors euh, euh, très récemment de euh, euh, The War of the Bounty Hunter. Euh, je suis en train euh, de lire le journal euh, Dopiwan. Euh, dans ces propositions qui sont canons, il euh, y a plein de choses que font les personnages et qui sont euh, libératoires, qui euh, se libèrent de, des contraintes de ce qui a été imposé par euh, la série. Dans, euh, dans la BD euh, Vador, on voit Vador, extrêmement badass, qui flingue des gens, qui est dur, qui est difficile, qui est bourrin, et ils le font, ils se l'autorisent. Et là, il n'y a personne qui bronge. Parce que c'est dans un manga, parce que c'est dans un comics, parce que c'est dans un roman. Mais dès que c'est transposé en live, là, il n'y a plus rien d'autorisé. On n'a plus rien le droit de faire. Il faut garder la cohérence du truc du bidule. Et euh, bah pour garder la cohérence du truc et du bidule, il n'aurait pas fallu. Il n'aurait pas fallu que Vador croise à un seul moment Obi-Wan pendant toute la série, Obi-Wan Kenobi. Pour satisfaire des puristes qui sont les garants, chaplains de l'épisode 4, parce que dans l'épisode 4, pendant une demi-seconde, on nous explique qu'ils ne se sont pas revus. Il y a un moment, si on ne s'ouvre pas des opportunités scénaristiques, si on ne se permet pas euh, de faire des choses avec la licence, eh ben on va rester avec un espèce de bloc, comme ça, un espèce de monolithe glacé, qui interdira tout ce qui se passera après et tout ce qui se passera avant. Alors, on a fait beaucoup de merde avec la licence. Euh, j'ai été critique avec la licence. Ray, petite fille de euh, Palpatine, ça m'a cassé les couilles, ça m'a fait chier, je trouvais ça nul. On ne va pas revenir sur cette dernière trilogie. Mais il y a un moment, si on ne s'autorise pas ça, ça ne va pas aller. Moi, ce qui me commence à me casser profondément les couilles, et je le redis, j'ai participé à ça, mais je le redis aussi, j'ai décidé d'arrêter de le faire. Euh, C'est que... Euh, comment ces gens, et je vous pose la question, comment vous regardez les épisodes en fait Comment vous regardez un nouvel épisode Avec quel état d'esprit Soit vous regardez un épisode, moi j'ai l'avantage en plus de voir avec quelqu'un qui est entre guillemets euh, free de tout de tout cette espèce de, de poids, euh, de d'héritage. Quand je regarde avec ma femme, ma femme elle porte pas le poids de l'héritage de Star Wars sur ses épaules. Elle se regarde une série, et puis quand elle voit bébé Yoda, elle fait « Oh, il est cute !» Voilà, c'est tout, elle ne se prend pas la tête de connaître la finalité de, de, de Yoda. Et finalement, je me rends compte que les séries sont de plus en plus orientées vers ces gens-là, et finalement, c'est peut-être pas forcément un mal. Et je reviens sur mon propos, comment vous abordez les épisodes Est-ce que vous les abordez avec bienveillance, en vous disant « bah voilà, je vais regarder un épisode de Star Wars, je vais peut-être découvrir des choses que j'ai jamais vues, je vais peut-être avoir des infos que j'ai jamais eues, il y aura peut-être des choses incohérentes, mais bah, ça va peut-être m'ouvrir des opportunités. Ou est-ce que vous regardez en vous disant « alors, je vais chercher ce qui n'est pas cohérent, hein. je vais chercher ce qui ne colle pas ». Ah le plan là, bah, la caméra elle est pas bien posée. Hein. Le traveling, ah ben bah, il, il, il, il est puant, hein. ça va pas. Euh. Dans Pulp Fiction, les travelings ils sont, ils sont mieux. Hein. Ah ben bah, c'est un épisode où il n'y a pas eu de plan séquence, hein, euh. alors ça va pas. Hein. Un épisode sans plan de séquence, euh, bah, c'est filmé avec le cul. Hein. La réalisatrice franchement, elle s'est pas fait chier. Hein. Elle tourne dans un couloir, nanani nanana. Si vous regardez les épisodes comme ça, ben, je vous le garantis, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de votre vie, Star Wars, ce sera nul. Parce que si le matin je me lève et que je décide que je vais passer une mauvaise journée, eh ben moi c'est 100% que je passe une mauvaise journée. Si vous vous levez le matin et que vous vous dites « Allez, je vais avoir droit à un nouvel épisode live de la série qui a bercé mon enfance et je vais prendre ce qui est bon » Parce que si je vois un Stormtrooper se faire couper en deux par un laser, ce sera une des premières fois que je le verrai, je trouverai ça badass. Si on donne la parole à des Stormtroopers qu'on humanise, ça me fera plaisir, ça me fera du bien. Et si, parce qu'on va y venir à cette séquence, on voit un Dark Vador plus badass que jamais, qui tue des villageois parce qu'il est le représentant de la mort, parce que c'est une machine à tuer, parce qu'il n'a pas euh, euh, de, euh, de pitié... Et que ça fait des années, des dizaines d'années, presque 50 ans, qu'on nous bassine en nous disant que Dark Vador, c'est le plus grand méchant du cinéma, il était quand même temps qu'on nous le montre en tant que méchant qui tue des innocents. Et si on nous le montre dans cette scène avec un Obi-Wan qui constate ça, c'est aussi pour nous dire, regardez, Obi-Wan il est glacé par ce qu'il voit, il est pris d'effroi, et pendant toute la scène qui suit, vous direz que c'est mou, vous direz qu'il fuit, vous direz qu'il est en train de courir entre des euh, talus euh, euh, de pierre et que c'est ridicule, euh, je vous rappelle que son objectif c'est de l'éloigner de Leia, euh, je vous rappelle qu'il est transi de peur et qu'il se chie dessus euh, devant ce, ce, cette personne qui l'a plus envie de voir, qu'il n'a plus envie de côtoyer et donc oui il fuit vous direz qu'il euh, brûle mais Obi-Wan n'a jamais eu de blessure, de feu, n'a jamais dit qu'il avait été brûlé, et puis s'il si est brûlé, bah, sa barbe elle aurait dû brûler aussi et puis ses cheveux, bah, ils auraient dû brûler aussi parce que les cheveux... enfin il y a un moment si vous n'êtes pas capable de vous dire euh, putain on est en train de me donner quelque chose que finalement je réclame depuis des plombes parce que ça on le réclame depuis des plombes, et au moment où on vous le donne, vous faites la fine bouche, parce que c'est pas un bon travelling, parce que c'est pas un bon plan-séquence, ou parce qu'au niveau du scénario, ça crée des incohérences, Eh ben je sais pas, allez voir Star Trek, quoi, allez regarder Le Seigneur des Anneaux, avec tout l'intérêt et l'amour que j'ai pour ces univers, vous le savez, mais arrêtez Star Wars, quoi. arrêtez de les regarder, assumez, et puis arrêtez de regarder ça, parce que c'est pas pour vous, parce que si vous cherchez constamment euh, la petite bête, ben clairement, euh, c'est n'est pas pour vous. Donc, bah ben, arrêtez. Pourquoi vous continuez à vous faire du mal Et venez pas euh, me dire, euh, « Ouais, mais moi, je le fais pour mon droit à critique, mon droit euh, à faire une critique, à aller jusqu'au bout, puis peut-être qu'il y aura quelque chose de bien. » Non. Mais ben non, ça vous plaît pas, vous arrêtez. Enfin, moi, il y a plein de séries sur Netflix. Je les ai commencées. C'était nul. Mais j'ai arrêté, quoi. Enfin, je me suis pas... Euh, arrêté de vous faire du mal, quoi. Arrêtez de vous faire violer votre enfance, euh, comme, euh, comme vous le dites, quoi. Hein euh, parce qu'il bah, y a un moment, euh, faire des vidéos en disant que vous n'êtes pas content, euh, pas pour dire que vous n'êtes pas content, hein pas pour faire une contre-proposition, parce que c'est pareil, les contre-propositions, on y reviendra, mais juste pour faire des vues et des clics, et moi, ça me casse les couilles. Et j'en ai franchement ras-le-bol. Et cette espèce de Star Wars bashing qui est devenue à la mode et euh, qui est devenu vraiment lourdingue alors que quand on, a, on regarde les choses avec un prisme légèrement bienveillant en se disant bon allez, je vais essayer de prendre ce qu'il y de bon et bien ça passe quoi et puis on l'a fait pour Mandalorian parce que quand il y avait des bons épisodes on disait bon on a vu un bon épisode on a passé un bon moment on a essayé de le faire dans Book of Boba Fett mais enfin, il y a un moment même les acteurs disent qu'ils sont mal à l'aise avec ce qui se passe donc euh, c'est dans un sens on n'a pas totalement tort mais même, je le redis, moi j'ai préféré arrêter, et, et, et je pense que c'est plus euh, honnête de, de dire, bah euh, finalement, euh, j'arrête. Maintenant, il y a les scènes, et il y a la notion de scénario. Alors on me dit, ouais, le scénario, il avance pas, ça apporte rien au truc, euh, c'est incohérent, euh, c'est écrit avec le cul, il euh, n'y a pas d'ambition... Euh, euh, j'ai lu et entendu plein de trucs. Je me suis endormi, euh, ça m'a cassé les couilles, c'était mou, nanani. Euh. Épisode 1 et 2, il était mou. Ok. Puis alors là, l'épisode 3, bah, il est pas mou, mais il va être fan service. J'aime bien ça. C'est-à-dire que soit Star Wars, c'est mou et ça vous fait chier, soit bah finalement... On vous donne ce que vous voulez, mais alors ah, du coup, c'est du fan-service. Alors, j'aimerais bien comprendre quel épisode de Star Wars n'est pas fan-service. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi le 4, le 5 et le 6 ne sont pas fan-service. Et je vais même aller plus loin. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi le 4, le 5 et le 6 ne euh, sont pas écrits avec le Q. Non parce que faut quand même remettre les choses en perspective 95% des films que vous regardez sont écrits sur des bases de storytelling qui sont absolument les mêmes c'est l'histoire d'un fermier qui rencontre un type dans le storytelling on appelle ça un aidant ce gamin qui n'est rien par l'intermédiaire de cette aidant se révèle, il va euh, surmonter des épreuves avec une team et à l'issue il va sortir différent de ce qu'il était au début de l'épisode. C'est l'histoire d'un type qui trouve un anneau, il rencontre un aidant qui est un vieux barbu, il crée une team, il rencontre des épreuves, et à la fin il les surmonte, et il est différent de ce qu'il était au début. C'est l'histoire d'un type qui est alcoolique, qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle Villard, qui remonte un fleuve avec une équipe, et qui rencontre un big boss à la fin, au-dessus du fleuve, qui se révèle être la personne qui lui permet d'être une transition... Il le tue, il y a des épreuves, il les surmonte et il est différent. Et ça, les gars, c'est Apocalypse Now et c'est Palme d'or à Cannes. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez de nous faire chier à nous dire que vous voulez un putain de seigneur de dingue pour Obi-Wan Kenobi alors que vous avez bouffé des scénarios totalement identiques pendant des années sans jamais vous revulser Alien, c'est l'histoire d'un paquet de types qui sont dans un vaisseau, et puis un jour, il y a un objet de transition qui apparaît, c'est un alien, et puis ça les révèle, et puis à la fin, il y en a une qui survit, elle a surmonté les épreuves, et elle est différente, vous voulez que je continue Je peux continuer comme ça pendant des plombes, c'est l'histoire d'un gamin qui rencontre un prof, et puis il lui dit « Marty, viens, on va vivre des aventures !» Et puis à la fin, et ben après avoir surmonté des épreuves, il est différent tous ces films-là, vous les avez adoubés, tous ces films-là, vous les avez adorés. Et là, pourquoi vous voulez que les choses soient différentes Pourquoi, quand c'est exactement la même chose, vous venez crier au fanservice service Mais putain, mais allez-y Allez-y Faites Faites Vous n'avez pas de caméra Vous n'êtes pas bon en images de synthèse Mais vous prenez une feuille de papier, vous prenez un crayon, et vous faites moi, il y a quelques mois, j'ai reçu de la part d'un abonné, un jeune homme, qui doit avoir dans les 12-13 ans, 12, 13 ans, 12-13 un petit scénario qu'il a écrit, une nouvelle. Il a écrit une nouvelle entre euh, des chasseurs X et des chasseurs taille qui, euh, voilà, qui se battent. Ça fait trois pages. Mais il a fait son scénar. Il l'a fait son Star Wars. Il l'a pris, il l'a assumé. Il a rédigé ce qu'il avait envie de voir. Bah allez-y, faites les gars. Prenez la feuille de papier et puis écrivez. Alors vous allez me dire, ouais mais moi c'est pas mon boulot d'écrire des scénarios. Moi mon boulot c'est de critiquer et puis de dire que c'est de la merde. Mais au final, vous faites quoi en attendant pour votre communauté Star Wars Vous faites quoi pour votre Star Wars À part dire constamment, c'est de la merde, ça me fait chier. Moi, il y a un moment, ben bah ouais, c'est fan service de nous avoir montré euh, Dark Vador flinguer des gens dans une ruelle. Bah, si vous voulez, vous appelez ça du fanservice. Moi, je dis que c'est le Dark Vador que j'ai toujours voulu voir, que j'ai attendu toute ma vie. Voilà. Et que j'ai retrouvé dans les comics. Et qui se sont autorisés à mettre en live. Euh, je pense que Hayden Christensen, il a dû kiffer la mort de jouer cette scène. Et euh, bah, je suis très content qu'il euh, ait euh, croisé Obi-Wan Kenobi. Je suis très content qu'Obi-Wan Kenobi soit terrifié de le voir. Et je suis très content euh, qu'il soit euh, glacé d'ailleurs. Dans l'image que vous voyez là, Obi-Wan, il est dans le bleu, il est dans le froid. Et puis lui, bah, il est dans le feu, il est dans le rouge. Il y en a un qui a peur, il y en a un qui est sûr de lui. On va faire de l'analyse à la cul on peut tout analyser, on peut analyser les éclairages on peut analyser la musique, on peut analyser les plans, on peut analyser les personnages genre vous voyez, il est constamment dans le bleu, dans le froid il a le regard terrorisé, regardez l'autre il est dans l'incertitude comme dans le film de Machin Bidule on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles prenez les choses pour ce qu'elles sont faites-vous plaisir, prenez du plaisir et surtout, si vous n'en prenez plus arrêtez